Je m'appelle Manon Mellerin, je suis en dernière année d'école d'ingénieur, spécialité transformation digitale des systèmes industriels. Je suis en alternance à la direction générale de l'armement et en parallèle de mes études, je suis en train de monter une start-up Audi Solutions avec deux autres personnes de ma promotion. Notre objectif, digitaliser les accès dans le monde de l'habitat. J'ai choisi cette formation car les entreprises évoluent et on est dans un monde un peu numérique, digital. Il est donc pour moi important d'acquérir cette compétence, cette expertise dans le numérique pour accompagner notre tissu industriel français, donc les TPE, les PME, dans ces changements, dans cette transition. J'ai également choisi l'alternance car pour moi, c'est une évidence. J'ai fait tout mon parcours universitaire en alternance. Ça permet d'acquérir une expérience professionnelle, une maturité mais également d'apprendre la théorie en cours et de pouvoir la mettre en pratique en entreprise dans la foulée. Ce que je préfère dans la formation, c'est le mode projet qu'on a sur la deuxième et la troisième année. Donc on a quelques heures de cours et après on part sur quelques mois de projet. Ça permet de bien comprendre finalement la théorie et également d'être beaucoup plus investi dans les différentes unités d'enseignement.